Benayed d'origine tunisienne, ça fait sept euh, ans que je travaille pour euh, RMB. Euh, on a commencé à avoir une euh, compagnie, une usine libérée. Euh, notre directeur euh, Steve Bussière nous a parlé de, de ça. Il nous a donné confiance. Nous autres aussi, on a la même confiance. On est plus euh, civilisés, libéré, euh, plus autonome. On fait des, des jobs à l'aise, heureux dans notre euh, job. Euh, à propos de la, la, le changement, on est vraiment très chanceux pour que ce n'est pas vraiment le, le fond de comme le, ton boss donne la liberté. Go, je suis confiant, fais ce que tu veux, mais pas vraiment le sens du mot, fais ce que tu veux. Mais on est comme une gang ensemble, des pliers, euh, euh, on joue ensemble, on partage tous les problèmes de l'usine pour euh, s'améliorer, pour. Euh, euh, ça le client. Euh, on peut parler des changements dans l'entreprise, c'est que là, on fait un peu les heures qu'on veut, là, mais on respecte quand même nos heures de travail, là. Et c'est parce que ce qui est plaisant, c'est que si tu arrives à retard un petit peu le matin, là, tu peux finir un petit peu plus tard le soir, là. Oui. tu sais, ça conforme tout ça, compare, vois, puis euh, ça fait pas de, de chialage c'est oui. plus flexible un peu, oui, bon pourvu que tu fasses ton 40 heures quand même. Là. Fait. Vous n'avez pas de pointeuse mm. ici? Pardon? Les employés ne, ne punchent pas? Non, on ne punch plus. On punche plus, hein, c'est oui. ça, je ben, suis à notre parole, mais on n'est pas leur valeurs d'art non plus. Là. Donc, okay. on est quand même tous euh, des gens assez responsables pour euh, marquer les gens qu'on fait. Là, petit